Bonjour à tous. Du coup, euh, bah voilà un petit point sur mon tour de France. J'arrive euh, bientôt dans le Nord à partir de lundi prochain, 18 novembre, jusqu'à à peu près 5, euh, le 5-6 décembre. Du coup, si vous avez des euh, candidats que vous euh, souhaitez me faire rencontrer euh, dans le Nord, alors le Nord au sens large, c'est un Nord pas de Calais, euh, Haute-Normandie, euh, Picardie. Euh, nord-est, pareil. Euh, N'hésitez pas à m'indiquer euh, via le formulaire du site euh, bah, qui est-ce que je pourrais les rencontrer comme maire innovant pour parler démocratie avec eux et comme candidat. Merci d'avance et, et à bientôt sur la route.